On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec notre ami Marc-André on uh, continue avec la course de corsaire euh, de piraterie. Oui. Euh, donc, euh, la course et la piraterie, euh, deux choses similaires mais différentes à la fois. Euh, la course, c'est simplement de la piraterie légale, dans un sens que pour faire la course, en temps de guerre, souvent, le gouvernement va émettre euh, des lettres de marque à certains capitaines de bateaux euh, des, des capitaines marchands euh, civils euh, pour euh, courir après les bateaux ennemis, s'en emparer, euh, de même que leurs cargaisons qu'ils peuvent accaparer et vendre et se, se faire de l'argent avec, simplement pour euh, pour euh, euh, comment dire ça euh, affaiblir l'ennemi et toute sa, toute la, toute la question de, de navires marchands. Ils s'en prennent rarement aux, aux navires militaires, à moins que c'est vraiment, sont plus petits qu'eux. La plupart du temps, ils vont s'attaquer aux navires marchands. Donc, euh, on appelle ces gens-là qui font de la course des corsaires, alors que ceux qui n'ont pas de lettre de marque et font la même chose, sont appelés des pirates, dans le sens qu'ils n'ont pas euh, l'autorité légale du pays pour le faire. Euh, pas que le pays oh, euh, va vraiment aller arrêter, en d'autant qu'ils s'attaquent pas à leurs propres, à leurs propres effectifs. Donc, euh, c'est un peu comme ça que certains Acadiens et franco métis ont réussi à survivre sans bien que mal en s'attaquant aux navires marchands qui ont la malheureuse euh, idée de passer euh, tout près de la baie des Chaleurs. Euh, donc, ils vont passer l'hiver euh, de 1758 à 1759. Euh, là, euh, 1759, moi, pour les gens qui, qui, qui, qui peuvent se rappeler, c'est l'année du siège et de, la, de, de Québec et de l'ultime bataille des Plaines d'Abraham, au bout de laquelle euh, Québec n'aura d'autre choix que de se rendre aux, aux Anglais, dans, euh, au bout d'un siège qui va durer, euh, je me rappelle, pas exactement des dates, mais quelques mois, au moins deux mois. Et puis, euh, durant cet effort, durant cette période-là, avant que ça, euh, que ça se produise, euh, Deschamps de Bois-Hébert, euh, le, le gouverneur Vaudreuil va lui demander « Peux-tu aller euh, retourner en Acadie puis essayer de, de former une milice euh, pour nous aider à combattre la, les, les Britanniques qu'on sait qu'ils vont venir assiéger la ville? » C'est préannoncé. Donc, Deschamps de Bois-Hébert euh, s'en va à nouveau en Acadie. Euh, Il passe euh, probablement par, euh, avec une cinquantaine d'hommes à travers la Gaspésie. Euh, et puis, il sera euh, en premier lieu dans la vallée de la rivière Saint-Jean. Il, il, il avait laissé un lieu de là, Grand-Prix de Niverville. Il va commencer euh, son effort de recrutement. Euh, il laisse Niverville à continuer l'effort. Il se dirige vers Miramichi, demande aux gens là-bas aussi euh, comment sa s'accompagne de recrutement. Et tout ça, on peut voir ça à travers… Euh, j euh, je me suis basé sur euh, les, ce qu'on appelle les certificats de la série V7, qui est une euh, source qui a, euh, qui, qui a été découverte par un certain… Euh, par, euh, dans, en France, euh, par euh, l'historien-archiviste euh, Renal Lessard, euh, de euh, BANQ, le, de Bibliothèque d'Archives euh, nationale du Québec. Euh, et puis, euh, c'est comme euh, des reçus qui ont été émis pour toutes euh, les choses que les Acadiens, les francométistes ont vendues au magasin de Miramichi, au magasin de Restigouche et, et des autres postes en Acadie. Et, et puis, c'est toute une mine d'informations. On peut voir que tel individu a vendu... Euh, des oies sauvages ou des, des, des, des couvertures de laine ou des souliers pour telle telle somme à tel tel magasin et ainsi de suite. Donc, ça nous donne vraiment une idée de l'effort de guerre que les Acadiens, les Franco-Métis, euh, même les, les, euh, les Malécites et les Mi'kmaq ont, ont fait pour essayer de, de, de survivre la aussi l'effort de guerre qu'ils ont fait lorsque la milice a été montée. Là, on peut voir qu'il y a des gens qui ont vendu jusqu'à 45, on pensait près de 50 fusils de tulle, on appelait ça des fusils de tulle, c'est des carabines qui étaient l'arme de prédilection pour ce qu'on appelait les soldats de la marine française, euh, mais que, aussi que la plupart des gens avaient aussi. Euh, donc, on peut se demander comment ça se fait que des Acadiens avaient euh, eu, euh, un Acadien en particulier euh, avait pouvait vendre 50 fusils de cul à l'armée française. Euh, ben là, euh, on s'aperçoit que l'individu avait un, un bateau euh, euh, de, de 40, 50, 60 tonneaux, qui était quand même assez gros pour l'époque à ce moment-là. Euh, qui, il y avait il, probablement qu'il s'est procuré ça en faisant euh, de, soit la, la, la, de la piraterie ou, ou en faisant la course. Donc, on peut voir tout ça, puis c'est sur ces documents-là que je me suis basé pour en arriver aux conclusions dans, dans mon livre. Toute cette, euh, on savait qu'il y en avait, mais la série euh, V7 nous apporte un nouvel éclairage sur la quantité, euh, sur qui ils faisaient et euh, euh, ce qu'ils avaient réussi à euh, retirer de, de, de qu ce qu'il y avait dans la cale de, de ces bateaux-là. Donc, euh, tout ça, c'est très intéressant. On s'aperçoit que finalement, les efforts de Deschamps-Boisébert de vont faire à peu près une ministre de 300 habitants. Acadiens, euh, Mal euh, malicites, euh, Micmac et Franco-Métis, assurément. Et euh, les deux univers-villes de la rivière, dans la rivière Saint-Jean, vont, remon vont remonter, passer par la Thébiscouata, des euh, champs bois vont faire même avec les gens qui a pu récupérer, euh, qui a pu recruter à, à Miramichi et à, et à Restigouche, passer par la, le, le, le, le BIC et ainsi de suite. Et ils vont se rejoindre probablement vers Kamouraska, ils sont vont vers Québec. Euh, et puis là, ben, euh, y a les, les Acadiens vont… Euh, c'est une cause perdue, comme on le sait, mais les Acadiens vont quand même faire une petite différence à un moment donné, lorsque, après la… pas plus tard qu'une heure après les pleines, la bataille des Plaines d'Abraham, les Acadiens vont réussir euh, à, euh, à, à, à retarder l'avancée des Anglais afin que ce qui restait de l'armée française puisse… Euh, euh, euh, sortir, euh, puis euh, combattre un autre jour, si on peut dire. Donc, il y a même une plaque qui est euh, dédiée à leur honneur à Québec, dans la rue euh, Saint-Vallier-Est, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir cette plaque-là, qui rend hommage euh, à, la, à la milice acadienne, qui était aussi une milice euh, composée de Micmac, de, de Malécites et, et de Franco-Métis, euh, assurément. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a cette explosion Mais la part des, des, des gens de la baie des Chaleurs ne s'arrête pas à la milice, Il y avait aussi euh, des bateaux, comme que je l'ai mentionné, des, plein d'Acadiens et de franco-métis qui avaient toujours leur embarcation et qui ont capturé probablement euh, entre 15 et 16 euh, navires marchands euh, euh, britanniques qui s'en allaient ravitailler euh, la, flotte qui faisait le siège de, la flotte britannique qui faisait le siège de Québec dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça, ça va euh, donc, éventuellement après les pleins d'Abraham, la défaite et ainsi de suite. Donc, retour au bercail. Euh, tout le, monde, le moral n'est pas au plus haut, ça c'est sûr. Euh, mais au moins, ils ont quelques vivres pour passer l'hiver de 1759-1760 euh, à, à rester gauche. Euh, mais l'hiver va être très difficile. On passe rapidement à travers toutes les provisions qu'on peut prendre. Euh, malheureusement, pour, il semble que sur les 15 à 16 navires marchands qui ont réussi à prendre, il n'y avait pas énormément de, de, de, de, de denrées alimentaires. Euh, on s'aperçoit de ça encore là avec la, les certificats de la série V7 qu'après euh, un bout de temps, probablement euh, au mois de février, ils ont commencé à manger des pots de bœuf. Euh, D'après les, les, les, les, euh, les témoignages de certains élus dont Bourdon, qui avait été laissé euh, en, quand, lorsque lorsque euh, champs de bois boisebert étaient reparti à Québec, il avait laissé rester gauche euh, euh, à son lieutenant pour commander euh, Bourdon. Euh, de Dombourg, et puis euh, là, il Bourdon dit qu'on on va, on va manger le de cuir de nos, de nos bottes. Et effectivement, on, on voit ça dans, dans, la, dans les documents de la série V7, où il s'est vendu euh, des quantités énormes de, de peau de bœuf, même de peau de castor euh, et, et euh, de souliers. Alors, on parle de 150 paires de souliers quand ont été vendu en caniver pour des gens qui étaient statiques euh, dans, dans, dans c'était sûrement au menu des Acadiens et des Franco-Métistes et de tous les gens de rester gauche que ces souliers-là se retrouvaient. Donc, on les bouillait pour essayer de les ramollir, on les mastiquait, on les mangeait. Après les pots de bœuf, à la fin du mois de mars, euh, c'est les pots de castor qui, eux, avaient été gardés pour, pour, pour, pour être, faire la traite des, des pots de castor, qui étaient très demandé en France. Là. Euh, mais on grattait les, les poils, on les enlevait, on, faisait, on gardait la peau, on les bouillait à nouveau, on les mangeait. Donc, euh, ils ont réussi à survivre tant que mal, il y a eu beaucoup de, de, de morts. Mais par la fin du mois d'avril, finalement, les gens pouvaient euh, commencer à, à pêcher à nouveau lorsque le, euh, la glace est partie sur, sur, sur les eaux, sur la baie, et ainsi de suite. Euh, ils ont pu re recommencer à se faire ravitailler. On voit aussi pour ce, ce Étant donné qu'ils avaient tout mangé leurs souliers, envoie une autre commande de, de 160 paires de souliers à, à la fin du mois de mars, à la fin du mois d'avril, probablement pour les mettre cette fois-ci dans leurs pieds. Euh, donc, ça a été difficile. Donc là, euh, entre-temps, il, euh, il faut dire que lorsque Québec, euh, le gouvernement de Québec avait euh, capitulé, euh, juste avant, il avait eu la chance d'envoyer quelques bateaux à, à, la, à la faveur de la nuit va essayer de s'échapper, de souffler entre la flotte anglaise qui était devant Québec et d'aller demander de l'aide en France. Et euh, Vaudreuil demandait jusqu'à 4000 euh, soldats et plusieurs bateaux pour essayer de reprendre euh, Québec aux Anglais. Québec était déjà aux prises avec... Euh, Québec, la France était déjà aux prises avec de gros problèmes durant la guerre qui vivait en Europe. Euh, et euh, on, on, on aurait répondu à, à l'émissaire de, de Vaudreuil que lorsque... Euh, la maison est en feu, on ne regarde pas aux écuries. Euh, en référant aux colonies comme étant des écuries, donc étant de, de moindre importance, on s'occupe de la maison qui, qui est en danger, qui était la France, la mère patrie. L'émissaire de Vaudreuil lui a répondu, au monde, de ne peut pas vous reprocher que vous parlez cheval. On dit que vous parlez comme quelqu'un euh, de, de la Nouvelle-France qui était dans des écuries. C'était de comparer tous ces... ces ces gens-là, dans les colons comme, comme des, des chevaux, autrement dit, qui parlaient comme eux. Donc, ça avait causé un gros, euh, une grosse friction, puis ça a pris des gens pour essayer de les séparer, parce que ça s'est mal passé. Mais au bout de ligne, ils vont envoyer près de, euh, c'est cinq bateaux avec près de 400 soldats, mais il y, en a, il y a deux bateaux qui, euh, qui euh, les vents étaient contraires. Les... C'était de mauvais augure, toutes les, les... ils ont pris beaucoup de retard parce que les vents étaient pas favorables pour sortir, euh... Euh, en sortant, il y en a un qui va couler, il y en a un qui va être pris par les Anglais. Il y a finalement juste trois bateaux et 200 soldats qui vont se rendre euh, là euh, trop tard. Les Anglais étaient déjà à, à, dans le fleuve Saint-Laurent. Euh, il, euh, il y avait Giraudet euh, qui était en charge de la flotte, euh, de, de, de trois bateaux, de trois navires, euh, une frégate bienfaisante, le, le, le, le marquis de Maloze et euh, le Macho. Euh, il y avait euh, le Girodet qui était en charge des 200 soldats. On est loin des 4000, là que Vaudreuil voulait avoir pour reconquérir Québec. Donc, il va consulter, tout le monde se consulte, il dit, garde qu'est-ce qu'on fait? On va retourner dans le fond de la baie des Chaleurs en attendant plus d'ordres. Fait que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont capturer six bateaux. Ils avaient des lettres de marque. Ils étaient des corsaires aussi en même temps qu'ils avaient été donnés en sachant que ça pouvait les aider. Ils capturent six navires marchands. Avec ça, ils s'en vont dans le fond de la baie des Chaleurs. Euh, je suis sûr qu'au début, ça créait euh, un commotion euh, à la baie des Chaleurs lorsqu'ils voient ces navires-là, ils ne voient pas encore le drapeau, mais je suis sûr que lorsqu'ils ont vu le drapeau français, puis euh, c'était la réjouissance parce qu'après l'hiver qui venait de passer à manger des pots de bœuf, euh, ça faisait du, du bien de manger autre chose. Donc euh, lorsqu'il arrive tout de suite, euh, il va mettre un, un, un émissaire à terre pour qu'il aille à pied à Montréal, de, de, à partir de la Baie-des-Chaleurs, euh, pour avertir le Vaudreuil qu'ils qu étaient arrivés puis qu'est-ce qu'étaient les effectifs qu'ils avaient pu faire, qu'ils avaient pu apporter avec lui. Euh, euh, Antoine de Saint-Simon va faire le voyage, on, je pense, est 30 ou 40 jours là, euh, à, travers, euh, à travers Bois euh, pour se rendre à Montréal. Il va revenir il quasiment euh, plus vite, euh, vite qu'il que, que, qu est parti, euh, mais il va revenir après un peu trop tard, malheureusement, avec des ordres de Vaudreuil. Entre-temps, euh, il va, euh, et euh, euh, dans Jacques, qui est en charge des, des, des soldats, vont établir un premier poste militaire, euh, juste à la pointe, euh, de, de, euh, pas, pas loin de la pointe euh, d'Ona. Euh, et puis, euh, par la suite, euh, il, va, euh, il va même faire des, des fours à pain, il y avait de la farine. Ça n'a pas pris le temps que beaucoup d'Acadiens vont se regrouper autour de ce camp militaire-là euh, pour... Euh, pour, pour trouver de la nourriture, pour essayer de se, se trouver euh, une meilleure, euh, <rire> un meilleur soutien. Et puis, euh, euh, ça ne va pas prendre de temps par la suite que les Britanniques vont entendre parler qu'il y a des navires de, de, de ravitaillement qui sont arrivés. Fait que tout de suite, il y a deux, deux flottes qui sont envoyées, une de Québec, une de Louisbourg. Byron, Lord Byron qui s'en va, euh, pas Lord Byron, a le capitaine Byron, qui, euh, son, le commandant Byron qui s'en va du Québec, c'est ça. Et puis, euh, Wallace qui va commander l'autre la, flotte. Donc, euh, à travers des arrêts des bateaux, et avez-vous vu les, les, nav les navires français? Finalement, euh, euh, Byron va avoir quelques indices des, des, des, des, des Mi'kmaq euh, de Réchibouctou. Donc, il y a des vues des bateaux qui s'en allaient par euh, la baie des Chaleurs. Donc, il se faufile dans la baie des Chaleurs. Et puis, le 23 juin, il est juste à l'entrée de euh, la baie des Chaleurs, la manière qu'elle qu est configurée. On peut se rendre au bout, juste contre et euh, la pointe de, de Miguacha. Miguacha, c'est là où, je ne sais pas si vous il y a plusieurs gens vont visiter plusieurs fossiles qui sont découverts là, et ainsi de suite, aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'était l'entrée, je toujours d'ailleurs, c'est l'entrée de la rivière Restibouche, qui est au fin fond de la baie des Chaleurs. Donc, ils se sont rendus là, et puis là, il y a un bateau que Giraudin va envoyer en éclaireur, il voit ça, il panique, il s'en va, il, il se prend dans la base, mais il réussit à, à laisser le bateau-là et il s'en va avertir. Giraudet. les Anglais sont arrivés, les Anglais sont arrivés. Donc là, c'est le bras-bas de combat. On va enlever des, des canons sur certains bateaux, on va les mettre sur une pointe, entre autres, euh, parce que la baie, euh, à, à partir de, de l'entrée de la baie des, de, de la rivière gauche au fond de la baie, euh, c'est juste des petits, euh, des chenaux qui, euh, un chenal ici, un chenal au sud, un chenal au nord, euh, qui peuvent se rendre un peu plus creux. Mais faut les trouver. Les Français savent où se trouvent ces chenaux ces, ces, ces là c'est le chenal, comme on dit en français, dans notre coin. Puis, les Britanniques ne le savent pas encore, qui vont retarder leur avancée à partir de ce point-là. Entre-temps, euh, à l'entrée du chenal qui mène directement euh, au village acadien, euh, à cette pointe-là, il met euh, euh, des, euh, des canons. Euh, il va même couler de, de petits bateaux directement à l'entrée du chenal pour en compliquer encore l'entrée des, des, des Britanniques. Donc, il va s'aborder de leur propre euh, embarcation directement là dans le chenal. Il vont reculer, il va dire tout le monde, allez-vous au fond, et ainsi de suite. Bon. Fait que là, euh, euh, les cinq navires, la, la flotte de, de Byron est composée de cinq gros navires. Donc, les deux plus gros vont rester en arrière, ils ne peuvent pas rentrer. Il n'y a pas assez d'eau de, de, euh, pour, pour le tir en eau pour eux. Il y a les, les, les trois euh, dans le fame qui est le plus gros vont commencer à amorcer. Ils s'aperçoivent que c'est... C'est bloqué à l'entrée, mais ils n'ont pas le choix. Euh, ils avaient mis cette, cette batterie de canon là juste à l'entrée du, euh, euh, du premier chenal qui mène vers le fond de la baie. L'autre chenal va vers le sud, qui, qui est vers le village euh, Mi'kmaq, euh, qui est près de la région d'Atolville. maintenant qu'on connaît, qui est le village Vestibouche euh, Mi'kmaq. Euh, au début, ça ne pas où sont ces, ces chenots-là. Ils vont sonder, ils vont envoyer sonder la, la baie, un, un cordon, une grande corde avec un poids pour essayer de voir comment de tirer en dos. Ça va prendre du temps. Ils vont s'enliser dans, dans, euh, dans la boue l'armée euh, ou la, la, la flotte des euh, Giraudets et... Euh, euh, dans jacques ne va pas profiter malheureusement de ces occasions-là où la flotte va s'enliser à multiples reprises et que le bateau est figé là. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'inexpérience? Est-ce qu'on peut parler de, de manque d'audace? Donc, c'est pas bon. Au bout de ligne, les, les, euh, ils vont détruire la batterie de canon. Euh, ils vont réussir à passer. Ils s'en vont. Puis finalement, euh, la bataille, Eux après, ils arrivent le 23 juin. La grosse bataille, à proprement parler, va se passer une journée, le 8 juillet. Euh, et puis là, euh, mais il va simplement dé il va débarquer au camp militaire. Et, et de, que, euh, on, on parle de la Petite Rochelle, qui était le village acadien, mais il semblerait que lorsqu'on on regarde ça, lorsque on, de, de près, que le, le village qui a effectivement détruit, ce n'est pas le village des Acadiens, c'est le camp militaire qui, qui euh, aurait pris le nom de Petite Rochelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'archives françaises qui mentionne le nom de Petite Rochelle à ce moment-là. La seule mention à la Petite Rochelle, ce fameux village-là, de survivants acadiens, euh, se retrouve dans, euh, peut être vu dans un journal américain, en fait, dans un article en, en anglais. Euh, donc, ça, c'est un je parle un peu du mythe de, de la Petite Rochelle à ce moment-là. Donc, ils vont essayer de brûler, ils vont essayer de débarquer au village acadien, ils ne pourront pas, il y a, plein, il y a une milice franco métisse et acadienne, et malécite, et, et les Micmacs, sur la côte, qui repoussent les embarcations, qui essayent de débarquer. Finalement, euh, ils vont réussir à couler le, euh, les trois navires, le, le, le Macho, le Marquis de Malose et le Bienfaisant. Ils en brûlent un. Euh, il va y avoir des pertes d'hommes des deux côtés, surtout des Anglais. Il y a même des, des, des, des soldats britanniques, lorsqu'ils ont su qu'il euh, y avait un bateau qui coulait avec du, du brindé, vont essayer d'aller s'en chercher. Il y en a qui vont mourir dans le feu. Donc, euh, des fois, la... la... L'alcool la, la, a, a été un bien méchant, bien, ça, pour leur, de, pour leur, de leur côté. Donc, finalement, le 8 juillet, ils se retirent, disant OK, on a fait ce qu'on devait faire, puis euh, on s'en va. Donc là, ils vont retourner. Euh, en retournant, ils vont, euh, la, la flotte de Byron rencontre la, la flotte qui était partie du Weibo de Wallace. Eux, ils euh, sondaient encore la baie, puis ça, ils avaient aussi probablement eu les mêmes rumeurs que Byron avait eues, mais c'était juste un peu en retard. Fait que là, lorsqu'ils se rencontrent, ils disent Non, tu n'as pas besoin de te rendre là. « On a fait de la job, tout est beau. » Ils disent « Nous, la flotte de Hoa, ça va envoyer des gens à la côte. » Ils ont vu qu'à Paspebiac, ils étaient juste en face de Paspebiac. Euh, ça, c'est quelque chose que j'avais découvert. Que... Il n'y a aucun livre d'histoire qui en parle. Mais effectivement, ont, après la bataille de rusty ils ont aussi été envoyés, ont envoyé des gens brûler toutes les installations de pêcherie à Paspebiac. Ça, cette grosse bataille-là se termine à ce moment-là. Et, et, et, et ils se retirent et retournent à Louisbourg. Euh, là, euh, les gens sont encore bien mal pris et tout ça. Puis, euh, mais au moins, ils n'ont ils ont pas tout brûlé les vives. Euh, une bonne partie a été retirée des bateaux et a été cachée dans les caches dans le fond de, dans le fond de la baie, dans le fond de la rivière euh, Restigouche. Ça va leur permettre de passer un bien meilleur hiver euh, qu'ils avaient passé l'hiver précédent. Encore là, ça c'était au mois de juillet. Le restant du mois de, de juillet et août et septembre, encore d'autres euh, euh, là, euh, la piraterie, les, les corsaires vont encore ravitailler les, euh, les magasins de, de Restégouche et des environs. Euh, et puis, euh, ça, ça va se poursuivre comme ça. Donc, il euh, y a eu y a, on, on, entre autres, trois euh, voyages euh, de corsaires euh, qui est effectivement euh, mentionné par l'écrivain du roi euh, Basagier à euh, Restégouche. Donc, deux qui étaient faits par des capitaines euh, qui, des, des autres bateau français qui est arrivé, mais un qui était vraiment formé d'Acadiens, qui était comme tel, qui sont comme tel, sur lequel il y avait probablement aussi les franco-métis. Donc, ça, c'était les, les… Ils ne mentionnent probablement pas non plus les, les, les expéditions corsaires ou les expéditions pirates, pardon, qui étaient plutôt illégales. Mais euh, il y a une légende qui est partie de là aussi, que pour la fondation de village tout près de Caracate, qui s'appelle saint simon de que euh, c'était le charlement de Saint-Simon qui avait apporté la nouvelle de l'arrivée de la flotte française à Vaudreuil, aurait pris en charge euh, un de ces voyages euh, corsaires-là et euh, ils auraient été pourchassés par des Anglais plus tard au mois d'octobre de cette nouvelle année, 1760. Ils auraient échoué dans la baie de... qui est aujourd'hui appelée la baie de Saint-Simon en son Saint honneur. C'est plus ou moins vague. Euh, c'est une autre qui a dit, c'est plutôt le capitaine. Une autre, c'était le, le, le, le navire pirate qui était appelé Saint-Simon. Mais au bout de ligne... Euh, je pense que c'était plutôt le, le navire qui avait été appelé Saint-Simon, parce que Saint-Simon ne sera pas là. Il va être plus tard. Qu'est-ce qui arrive euh, euh, plus tard, à ce moment-là, vers la fin de l'année? Euh, Montréal va capituler. Le, le, je pense c'est le 8 septembre 1760. Euh, et puis là, c'est la fin de la Nouvelle-France. Il reste juste Restigouche qui ne sait pas que la, la Nouvelle-France est, est, est perdue, que Montréal a capitulé. fait que là de euh, quelques semaines plus tard, ça c'est le 23 septembre, euh, il, y a, il va y avoir un, un convoi britannique qui va être envoyé à gauche pour leur annoncer que c'est fini, euh, rendez les armes. Fait que là, euh, en rentrant dans la baie de Ristigou, euh, de, au mois d'octobre, euh, cette flotte-là anglaise-là rencontre quelques, quelques embarcations de Danjac euh, et ses hommes qui retournent en France, eux aussi. Après, ils se pourchassent, les Britanniques vont les pourchasser un petit bout de temps. Et puis, après ça, mais, euh, ils vont dire, OK, bon, je retourne, reste gauche avec eux. Ils leur annoncent la capitulation. Ça leur prend quelques semaines. Ils font un, un recensement de la population à ce moment-là, qui est très utile pour nous, qui recherchent des ancêtres. Et finalement, ils rendent des armes et, et tout le monde va être déporté euh, euh, en grande partie. On, on parle juste des militaires, ici, pas des acadiens, à proprement parler, euh, du moins très peu, euh, qui vont retourner en France. Donc, là, à nouveau, euh, les, les vies vont être distribuées tout de même aux Acadiens et Franco-Métis et, et Malécites et Micmac qui sont là. Euh, ils ont au moins de la bonté de faire ça. Et puis, donc, ils vont passer quand même l'hiver 1760-1761 en très bon terme. En très bon terme, c'est-à-dire avec des magasins euh, relativement bien nantis. Donc, en 1761, les, là, on commence à regarder les. Euh, euh, C'est là qu'on retrouve aussi les débuts de la avec les, les historiques, les, les traces qu'ont laissées les Britanniques, mais aussi les Français. Euh, Basagé, entre autres, qui parle des recensements, il distingue les Acadiens et les Franco-Normands qui demeurent euh, à Gaspé, à Paspébiac, qui les regroupe dans ce coin-là, euh, à port daniel et ainsi de suite. Et, il les distingue dans son recensement euh, des Acadiens, qui sont réfugiés à gauche euh, qui sont à Karaket, et qui sont à, à Chupagan, et à Népicegoué. Batteurs aujourd'hui. Donc, on commence à avoir une distinction entre les deux ici. De C'est là que les, les deux populations sont bien un peu plus en relief. Même en 1761, euh, ça continue lorsque. Euh, euh, euh, Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des frictions entre les communautés qui restent en arrière, entre autres entre les Acadiens et les Micmacs. Euh, le chef Jean-Glaude se plaindre euh, au. Euh, euh, celui qui dirige le, le Fort Cumberland, qui est l'ancien fort beau-séjour, Roderick McKenzie, le capitaine britannique, que les Acadiens ont tous pris leur vie euh, et qu'ils l'auraient qu battu, et ainsi de suite, pour s'accaboter. Donc, euh, il, il leur dit aussi que les Acadiens euh, construisent de nouveaux bateaux pour faire encore de la, de la piraterie. Donc, ça, ça, ça va faire qu'en sorte qu'au mois de septembre 1761, euh, il va y avoir une flotte qui va être envoyée de la Nouvelle-Écosse. Entre-temps, avant que cette flotte-là arrive, euh, il faut préciser qu'on euh, est encore en temps de guerre. Belcher, qui est le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, euh, qui, à ce moment-là, n'est simplement que la, euh, euh, la Nouvelle-Écosse péninsulaire. C'est sans le Cap-Breton et c'est sans l'île euh, du Prince-Édouard et c'est sans le Nouveau-Brunswick. Pour l'instant, ça, oui, c'est aux mains des Britanniques, mais l'autorité la, sur ce nouveau territoire-là n'a pas été officiellement transférée au gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Belcher, dans sa tête, lui, il pense que ah, ça fait longtemps que les Britanniques clament que ce territoire-là est une partie de l'Acadie. Donc, ça devrait être, moi, qui devrais être en autorité. Donc, là, il va y avoir, euh, entre le gouverneur de Québec et euh, Murray, de James Murray, et lui, il va y avoir euh, peu de, de, de communication qui fait en sorte que l'un pense qu'il a en autorité sur la baie et l'autre. Donc, ça va co poser beaucoup de confusion. Okay. On est arrivé à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup. Euh... André pour participer à ces affaires H88.1. On, on se reparle. Merci beaucoup. Là. Merci. À la prochaine.